Bonjour, voici quelques histoires à méditer. Un homme riche donna un panier rempli d'ordures à un pauvre homme. L'homme pauvre lui sourit et repartit avec le panier. Il le vida, il le nettoya soigneusement, et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l'homme riche et lui rendit le panier. L'homme riche s'étonna et lui dit « Pourquoi tu m'as donné ce panier rempli de belles fleurs ?»« Alors que moi, je t'ai donné un panier qui était rempli » mais alors avec plein d'ordures. Et l'homme pauvre lui dit ceci, chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur. La deuxième histoire qui est à méditer, un cadeau bien apprécié. Un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Il a mis un panier de, de fruits près d'un arbre et a dit aux enfants, à tous les enfants, que le premier arrivé gagnait les fruits au signal tous les enfants se sont élancés en même temps en se donnant vraiment la main tous ensemble puis ils se sont assis ensemble pour profiter et eh bien de leur récompense lorsque l'anthropologue leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi alors que l'un d'entre eux aurait pu avoir tous les fruits ils ont répondu ceci Comment, enfin, l'un d'entre nous peut-il être heureux si toutes les autres sont tristes Dans la culture xonsas, "umuntu" signifie je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. À méditer. Troisième histoire. Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de, de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la, la douleur, le maître, le maître zen lâcha l'animal qui de nouveau tomba dans l'eau. En train de se noyer, le maître tenta de le tirer à nouveau. Et l'animal le piqua. Encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer la scène s'approcha du maître et lui dit « Excusez-moi, maître, mais vous êtes têtu Vous ne comprenez pas que chaque fois que vous, chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il vous piquera ?» Le maître répondit au jeune disciple « La nature du scorpion... » et de piquer. Et cela ne va pas changer jamais. La mienne de nature, c'est d'aider l'autre. Alors, à l'aide d'une feuille, le maître tira le scorpion de l'eau et lui sauva la vie. Puis, s'adressant à son jeune disciple, il continua. Ne change pas, ne change pas ta nature. Si quelqu'un te fait du mal, prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, montre-lui, mais montre-lui vraiment, que tu as mille raisons, toi, d'ici, pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience, c'est ce que tu es et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. est ce, est -ce que les autres pensent de toi, Eh bien, c'est leur problème et non le tien, à méditer. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui détruit. Celui qui détruit son amour propre, celui qui ne se lasse jamais d'aider. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes choses, les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer. À changer quoi La couleur de ses vêtements. Ou qui ne parle jamais malheureusement jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon, plein d'émotions, celui qui redonne la lumière dans les yeux, et répare les cœurs brisés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas, celui qui ne change jamais de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui là, agis tout de suite, ne laisse pas mourir lentement, ne te prive jamais d'être heureux. Ce poème a été écrit par Martha c'est une poétesse brésilienne que je salue. Et non pas Pablo Neruda. Voici une autre citation à réfléchir. L'oisillon tombé nuit Il était une fois un petit oiseau qui est tombé de son nid. Une vache passe et entend crier le petit oiseau. Comme la vache pense qu'il a froid. Et lui chie une bouse dessus mais... le petit oiseau <rire> continue à crier. Un renard entend ses cris, sort le petit oiseau de la bouse et le mange. La moralité de cette histoire c'est quoi Quand quelqu'un te met dans la merde, il ne te veut pas nécessairement du mal. Quand quelqu'un te sort de la merde, il ne te veut pas forcément nécessairement de bien. Quand tu es dans la merde par contre, tais-toi et trouve une solution toi-même. L'histoire suivante, toujours à méditer. C'est l'histoire du petit colibri. Un jour, un grand incendie se déclare dans la forêt. Tous les animaux qui sont terrifiés observent impuissants. Ce désastre est tellement grand, seul le petit colibri, aussi frêle que déterminé, s'active en allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec qu'il jette sur le feu. Et recommence, et recommence encore. Il recommence son manège sans relâche, le pauvre. Et au bout d'un moment, le tatou agacé par cette activité à ses yeux inutiles, lui dit oh, « Co, colibri, tu n'es pas un peu fou, toi Tu crois que vraiment, que c'est avec ces petites gouttes d'eau dans ton bec que tu vas éteindre le feu Je le sais, répond le colibri. Mais moi, au moins, moi, je fais ma part. » Encore un truc à méditer. Un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup, représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel de ces deux loups gagne, selon vous Celui que l'on nourrit, répond ce vieil indien. Sagesse amérindienne. Ça, c'est une démonstration de la sagesse euh, des indiens d'Amérique. L'âne au fond du puits. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement. Pendant alors des heures et des heures, le fermier... Euh, se demandait quoi faire. Il savait pas quoi faire finalement. Il a décidé en fait que l'animal était vieux et le puits devait disparaître de toute façon. Alors ce n'était pas rentable pour lui hein, de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir, à, à venir l'aider. Ils ont tous essayé de saisir une pelle. Ils ont commencé à enterrer l'âne, le pauvre âne, dans le puits. Au début, L'âne a, a, a réalisé ce qui se passait, ce qui, ce, qui était, ce qui était en train de se produire. Il se mit à crier, mais alors terriblement. Hein. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletés plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du, du fermier continuaient à pelleter sur l'âne, bah, ils se secouaient et montaient dessus. Bientôt, jusqu'à à être stupéfiés que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter. La vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes de manières, d'ordures, de tout ce que vous voulez. Le truc en fait, pour se sortir du trou, est de se secouer, pour avancer. Chacun, chacun des ennuis, est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons tous se sortir des puits les plus profonds. En n'arrêtant jamais, il ne faut jamais abandonner. Secoue-toi et fonce. Rappelle-toi les cinq règles simples à ne jamais oublier. Surtout dans les moments les plus sombres. Pour être heureux, pour être heureuse, libère ton cœur de la haine. 1. 2. Libère ton esprit des inquiétudes. 3. Vis simplement. 4. Donne plus, 5. Attends moins, Carole Herbest. Encore une histoire à méditer, voici, alors qu'il marchait dans l'aube, sur la plage, l'histoire de cet homme vit devant, vit devant lui un jeune qui ramassait des étoiles de mer. Il les jetait à l'eau, tout simplement. Il finit par le rejoindre et lui demander pourquoi il faisait ça, pourquoi vous agissez ainsi. Et le jeune homme lui répondit que les étoiles de mer mouraient hein, si on les laissait là jusqu'à jusqu'au lever du soleil. Mais la place s'étend sur des kilomètres. Et il y a des millions, des millions d'étoiles. Des millions, même des milliers d'étoiles, enfin des millions d'étoiles de mer, hein, répliqua euh, ce jeune homme. Quelle différence cela va-t-il faire Le jeune homme regarda l'étoile de mer qu'il tenait dans la main et s'adressa à l'homme qui, qui avait dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles de mer. Il la lança dans l'écume, devant l'homme qui ne comprenait pas, et il répondit « Cela fera une différence pour celle-ci. » L'homme ne comprenait toujours pas. Et puis au bout du compte, quand il est réalisé, il s'est rendu compte qu'il était plutôt à côté de la plaque et égoïste. Il était une fois une course de grenouilles, organisée dans, dans un petit village du, du bord de, de Mekong. Hein, euh, le tracé de la course avait été confié à un jeune villageois qui, dans le souci de plaire au chef du, du village, du clan, avait placé la ligne d'arrivée, en fait, au seuil de sa maison, située en haut d'une grande colline, comme par hasard, comme ça. Cette course de grenouilles allait pas être facile. De l'aveu de tous, le trajet paraissait extrêmement difficile, voire quasiment impossible, tant le dénivelé final était exigeant. Cela attisa toutefois la curiosité des badauds, qui se pressèrent pour assister au départ de la course. D'autant que le chef du village manifestait son intérêt, gagé à une prime importante pour la grenouille, qui parviendrait à accomplir un tel exploit. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour assister à l'événement. Et le départ fut. Le départ fut donné. Et en fait, les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Ils croyaient pas que c'était possible que les grenouilles atteignent la cime. Et toutes, toutes les phrases que l'on entendit furent méchantes, impossibles, elles n'y arriveront jamais. Euh, on, les grenouilles, ça va pas vite. Voilà. Alors les grenouilles commencèrent peu à peu à se, dé, à, à se décourager. Toutes, sauf une, qui continua à grimper. Et les gens continuèrent, quand même, vraiment, pas la peine. Elles n'y arriveront jamais, c'est pas la peine qu'elles insistent, c'est impossible. Mais les grenouilles ne s'avouaient pas vaincues du tout, sauf qu'il euh, y en a une qui sortait du lot, hein, qui a grimpé euh, envers et contre tout, et les gens continuèrent euh, à dire ceci. C'était prévisible, une telle entreprise était vouée à l'échec. Toujours des phrases négatives. À la fin, toutes abandonnèrent, sauf cette petite grenouille, qui, seule et au prix d'un énorme, énorme effort, pardon, entreprit le sommet de la colline et franchit victorieuse la ligne d'arrivée. Les sages du village stupéfaits voulurent alors savoir comment la petite grenouille avait pu accomplir un tel exploit. On l'examina sous les grands angles pour enfin découvrir sa particularité. Elle était sourde. Oui, la grenouille était sourde. C'est pour vous dire que si vous entendez des choses négatives dans n'importe quel exploit sportif que vous faites, vous n'avancerez jamais. La vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait absolument impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc euh, bah, de lui trouver une cachette. Ça n'a pas été simple. Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil euh, pour résoudre ce problème, ils proposèrent en fait ça. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit non, non. Ça suffit pas, car l'homme, lui, creusera et puis il va la trouver. Alors les dieux disent bah, « Dans ce cas, j ai, j ai, jetons la divinité euh, dans, le, dans les plus profonds des océans. » Brahma répondit euh, « non. non, parce que tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et, et, et il est certain qu'un jour, il la trouvera. » Et puis il la remontera à la surface et euh, je vous laisse deviner la suite déconcertés, les dieux proposèrent ceci. « Il ne reste plus que le ciel, oui, cachons la divinité de l'homme sur la lune. » Brahma, lui par contre, répondit encore une fois. « Non, non, non, parce qu'un jour, l'homme ira sur la lune. » Et là, il trouvera. Alors les dieux conclurent ceci. « Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre, ou dans, vraiment dans la mer, d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. » Alors Brahma dit ceci, voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Eh bien nous la cacherons hein, au plus profond de lui, de lui-même, car c'est bien la, le seul endroit où il ne pensera jamais chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé, creusé, exploré, hein, la lune, le ciel et a fait des recherches euh, de quelque chose qu'il a plus ou moins trouvé à l'extérieur, mais la recherche de quelque chose qui se trouve en lui, jamais. Jamais il l'a trouvé. À méditer, encore. Encore une histoire, euh, voilà. Vous en voulez encore Il était une fois un homme très pauvre qui vivait avec son épouse. Un jour, son épouse, qui avait des longs cheveux, lui demanda de lui acheter un peigne pa Pour parvenir à se coiffer, L'homme Très désolé, lui dit qu'il qu n'avait même pas assez d'argent pour réparer le bracelet hein, de sa montre qui venait de casser. Ému, très ému, elle aussi, elle n'insista pas pour lui, pour lui demander euh, ce peigne. Alors l'homme alla à son travail en passant chez l'horloger et puis il lui revendit sa montre abîmée à bas prix et s'en alla acheter un peigne pour son épouse. Le soir, il revint à la maison, le peigne dans la main, prêt à l'offrir. Quelle fut sa surprise lorsqu'il arriva chez lui et qu'il vit que son épouse s'était coupé les cheveux très courts, les avait vendus et tenait en main un nouveau bracelet un bracelet de montre des larmes coulèrent de cet homme simultanément de, de leurs yeux à tous les deux, non pas pour l'inutilité de, de leurs actes mais pour la réciprocité de leur amour et de leur bienfaisance l'un pour l'autre, voici une belle démonstration mesdames et messieurs, de l'amour dans un couple la réciprocité un homme sage, étonnamment de son époque, enseignait à ses disciples, puisant dans une source inépuisable. Il attribuait tout son savoir à un livre épais qui se trouvait dans sa chambre, hein, à la place d'honneur, qui lui permettait, qui, enfin, qu'il ne permettait à personne d'ouvrir. Quand il mourut, ceux qui avaient été auprès de, de lui se précipitèrent pour ouvrir le livre, pressés de s'en approcher, de s'en approprier euh, le contenu en tout cas. Ils furent surpris, confus et désappointés quand ils découvrirent qu'il n'y avait qu'une page d'écrite. Leur perplexité et leurs embarras augmenta carrément. Lorsqu'ils tentèrent de percer le sens de la phrase qu'ils avaient sous leurs yeux, quand vous vous rendrez compte de la différence qu'il y a entre un contenant et le contenu, vous aurez la connaissance. Là, on se rapproche vraiment un petit peu de Confucius. Le contenu, c'est votre conscience. Le contenu, c'est votre mental. Le contenant, c'est votre être. Le contenu, tout ce que vous avez accumulé. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas le contenu, mais le contenant, imaginez-vous ce qui peut se passer dans votre tête. La source de cette phrase est « Osho ». Voilà. Je vais essayer de, de vous raconter une autre histoire. Le maître japonais et la tasse de thé. Nan-in est un maître. Nan-in, c'est un maître japonais, en fait. Voilà. Et il reçut un jour la visite d'un pro, professeur d'université américaine qui désirait s'informer à propos du zen. Pendant que Nan-in... Silencieusement préparé du thé, vous savez que la cérémonie du thé au Japon est très importante, un des principes, le professeur est allé à loisir ses propres vues philosophiques. Lorsque le thé fut prêt, Nanin se mit à verser le breuvage brûlant dans la tasse du visiteur, tout doucement. L'homme parlait toujours, et Nanin continua à verser le thé, jusqu'à que la tasse déborde. Alarmé à la vue du thé qui se répandait sur la table, ruinant la cérémonie du thé, le professeur s'exclama. « Mais la tasse est pleine, elle n'en contiendra pas plus. » Tranquillement, Nanine répondit ceci. « Vous êtes comme cette tasse, déjà plein de croyances et d'idées préconçues. Comment pourrais-je, moi, vous parler du zen pour pouvoir apprendre, commencer par vider votre tasse pour y laisser de la place